C'est qui les menteurs C'est eux les menteurs Qui nous méprise Qui nous ignore Qui casse Qui casse L'éducation Donnez moins à ceux qui en ont déjà moins. C'est le nouveau credo de l'éducation nationale. Des dizaines de lycées, des centaines de personnes ont donc manifesté le 10 janvier à Paris ce qu'ils veulent que les lycées ne sortent pas des ZEP, ces zones d'éducation prioritaires, et surtout plus de moyens face au nombre croissant d'élèves. On se rend compte que bah, les, euh, les classes passent de 30, 31, 32, 33, dans des bâtiments qui ne sont pas adaptés aussi à recevoir autant d'élèves. Il y a des bahuts qui sont adaptés à recevoir 200 élèves et qui en ont 1 600. Et malgré plusieurs journées de mobilisation, la ministre Najat Valo Belkacem joue la carte de l'ignorance. On veut que les lycées restent en éducation prioritaire et on veut étendre la carte de l'éducation prioritaire. C'est une demande qu'on a faite à la ministre en juin et ça fait 4, 6, 7 mois et elle ne répond pas, elle ne reçoit pas. En novembre, elle avait annoncé 450 nouveaux emplois pour les lycées les plus défavorisés, qui sont en fait des postes ponctionnés à d'autres établissements. Pourtant, l'urgence existe pour ces professeurs. Parce qu'en gros, la banlieue, quand ça ne fait pas, on n'en parle pas. Alors on n'arrête pas de nous que ce 85, ça sera un département un petit peu différent des autres, certaines zones aussi à Mardou, extrêmement dangereuses, etc. Et puis finalement, on va en faire un pour des élèves les de ces zones. Or, on a des vrais besoins. Et pour soutenir les grévistes, une cagnotte en ligne a été mise en place par le collectif Touche pas à Mazep. 4 995 euros ont pour l'instant été récoltés. À ceux qui veulent casser les du